We'll be À quatre je veux que bonsoir. vous Buvez un coup. Je me présente. Moi, c'est Anne Dans le jargon de l'Euro 2012, on pourrait dire que je suis une sorte de, de position de hors jeu. -jeu. C'est vrai que si je devais me définir, et eh bien, moi, je dirais que je me sens un peu comme, comme un accordéon hein, qu'on aurait offert à un Roumain manchot. Avec lequel, du coup, malheureusement, personne ne joue jamais. C'est un peu dommage. Bref, je, je suis célibataire et néanmoins ravi hein, de, de vous rencontrer. Et d'autant plus ravi hein, que je suis physiquement le fait de, de, de ce petit côté des Sprite Housewives hein, que vous donnez vos cheveux un peu ternes et vos faturés, et bien. Ah, mais vous êtes du coup une sorte de mix entre cette ancienne victime des Farc hein, qui est la douce et désormais libre, Ingrid de engourée et, et la version non tête à claque hein, de, de cette chienne de garde au dans quasiment des chaussées, hein, qui est que cette bonne vie Isabelle Alonso C'est hein, dur, et bien, ça c'est dur, pour elle surtout. C'est pas mal. Et malgré ça, c'est même bah pas tous les jours qu'on hein, rencontre une ancienne étudiante en droit et commerce international hein, qui après avoir donné la vie à, à deux reprises à étanter une carrière d'auteur hein, pour le cinéma a finalement réussi l'exploit hein, de devenir l'auteur fétiche hein, des salles d'attente, des gynécologues hein, hein, en se spécialisant dans la chiclite hein, avec des romans tels que Secrétain de Prince Charmant, Mes Amis, Mes Amours, Mes Encore ou Enfin... Nos pires et meilleures vacances paru en 2010, dans lequel vous balancez hein, sur ces fachos fauchés hein, que, que sont les Grecs, un hein, Romain hein, dont vous sortez aujourd'hui la, la suite sous le titre hyper original hein, de nos véritables pires meilleures vacances à, à Las Vegas, à une destination de rêve, hein, connue également hein, sous le nom de Sin City, à la ville de, de tous les péchés, une ville artificielle hein, blindée de, de consanguins obèses, tout le long accro aux jeux d'argent hein, dans laquelle... Bah, bah, bah, à vous pour le passé, Mon voyage moi-même à vous tenter de, de, de décrocher le jackpot, comme on dit, hein, et ça, à l'occasion d'un petit voyage que, que j'avais organisé dans le cadre de mon association intitulée Sélineum for Life, une association hein, qui permet à ABSDF, aussi mélomane que, que en négatif hein, de. Tenir hein, ce moyen-là, moyen, un rein ou un poumon, des VIP hein, pour assister au concert de, de la Ridol à Las Vegas. Une idée formidable hein, qui, qui avait littéralement emballé hein, un certain Omar, un bel afghan hein, de, de groupe sanguin au négatif, hein, ce qui est aussi rare que précieux hein, et qui, et puis que, comme se souvent le cas chez, chez les talibans, il faut bien l'avouer, euh, aussi hein, qu'inquiétant. Un ascendant 11 septembre, hein, qui vous en doutez, dès la douane, à hein, quelque peu compromis. Je hein, suis bien méchant de conclure que, beaucoup que le séjour de, de de ce pauvre mort hein, qui sur dernier nouvelles hein, poursuit sa convalescence au, au sud est de Cuba, hein, du côté de, <rire> de, de Guantanamo. Et en parlant de, mm -hmm. de transmettre la vie justement, hein, vous dites, je ne me pose pas trop de questions hein, sur ce que je peux transmettre à, à mes filles, mais plutôt sur ce que je ne veux pas leur transmettre, à savoir mon insécurité et, et mes doutes. une réflexion aussi mature hein, que, que pleine de bon sens, hein, qui ne jamais ferait l'esprit de le ne m'en plus, René, aucun ok. vous je, hein, il se tait mon plus jeune âge, hein, je n'ai malheureusement jamais hésité à, à me transmettre hein. aussi bien sa passion hein, pour, pour l'aspect léologique que son oh. petit tout ah, si ça oui, ce je... Sur ces petites confidences, hein, je, je vous abandonne, hein, je, je file de ce pas tenter ma chance aux états unis hein, où l'an passé, hein, les dons de charité hein, ont atteint la somme de 300 millions de dollars, donc hein, que suis comme moi, alors. la cause perdue de l'amour qui est un bon, n'a qu'un seul finalement, c'est lui de trouver enfin un homme aussi généreux que Constantin qu et eh bien, N'hésitez pas à m'y rejoindre. C'est promis. La Morinade avec Daniel Morin et Julia Foyce sur le move.